Bonjour les amis, c'est Yoshka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des 5 soleils. Alors nous allons voir aujourd'hui le chariot, c'est l'arcane la, 7. Vous voyez, la 7. Euh, euh, <rires> eh bien, c'était une, une, une carte qui est très mignonne. Elle est très jolie, elle est extrêmement pétillante. Et puis elle offre euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses. Hein? Alors, il euh, n'y aura pas, euh, concernant celle-ci, de prophétie, bien qu'elle emporte. <rire> Toutes les cartes emportent. On va juste voir, parce qu'il ne faut pas non plus hein, trop gaver les gens. Hein? Donc là, on va juste voir euh, le côté euh, message de la carte. Vous allez comprendre. Comment euh, on peut l'interpréter Comment on peut la ressentir Alors, en premier, je vais faire un petit zoom avant. Parce qu'il faut quand même que vous voyez comment elle est fichue, cette carte, au départ. Hein. Alors, pouf On fait un petit zoom avant. Là, vous voyez... Bon, ça, c'est la carte du... Voilà, tarot de Marseille, et on voit que le, sur le, le, le truc là, le blason, il s'est marqué SM. Sa majesté, euh, non mais c'est une blague, Ça parce que de toutes les façons, les initiales hein, au départ qui étaient inscrites sur ce blason, c'était VT, donc quelqu'un certainement s'est amusé à mettre ses initiales, voilà, comme une signature en disant, je suis passée par là et je resterai, voilà. Alors, on voit qu'il y a un cheval rouge et un bleu. Vous savez que je n'ai fait pas trop, trop attention à ça. Alors, ça, c'est ma carte. Alors, sur ma carte à moi, je voudrais quand même que vous voyez quelque chose. Là, tout en haut, voilà, c'est le symbole des gémeaux. Bien, alors il faut savoir que les Gémeaux, voilà, euh, j'ai je, refait je ici, hein. donc on, on, on va voir ça tout à l'heure de toutes les façons, parce que comme ça, ça ne peut pas aller, hein. je vois bien que je bidouille, euh, ça ne sert à rien. Alors, à côté, on voit que Papu, sur la sur la gauche donc, de l'écran, là, <rire> qu'il a mis des, des lions, Bon, il a fait joli, plus exotique, euh... Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes, disons, qui ont, euh, qu ont voulu mettre de l'originalité là où il ne fallait surtout pas toucher, parce que c'était des messages. Alors là, euh, sur cette carte, euh, il les gémeaux sont inscrits. Bravo Donc, on a bien les gémeaux. On a bien la lettre, hein, en hébreu. On a bien le chiffre, tout va bien. Mais alors... L'image, ici, si on veut juste décrypter par rapport à une image, on ne peut pas le faire. C'est pas possible. Alors, donc, on va laisser tomber. Juste, je vous dis un petit peu à chaque fois ce qui se passe. Alors, donc, ok, chez moi, c'est évident. Il y a le signe des Gémeaux. Tout simplement, on ne va pas rentrer. Il y a bien, disons, la lettre qui correspond également au signe des Gémeaux. Voilà, le symbole, il est là. Alors, je l'ai remis ici. Regardez voir, c'est un petit peu... Euh, le côté très pétillant. Il faut savoir que... Euh, le, dans la mythologie grecque, hein, il y avait euh, des jumeaux. Des jumeaux qui étaient très, très, très pétillants. Poum, poum. Et leur, leur truc à eux, c'était... Euh, ils étaient... Euh, ils adoraient, disons, les chevaux, et les champs de course. Hein, les choses comme ça. Donc, euh, quand on pariait... Quelque part, on les appelait toujours un petit peu parce que bah, c'est eux qui ram... Il y avait un côté, disons, argent. Vous voyez, donc quand on voit cette carte, il y a un côté argent et jeu. Voilà. Alors, <coughs> là, il faut penser également au point d'exclamation quand on voit cette carte. C'est la façon dont est faite, disons, la lettre et le symbole. Il y a un côté qui bouffe comme un rayon de lumière qui tombe hein, sur la terre et pouf, qui réverbère et qui remonte dans le ciel. Si vous voyez, c'est une espèce de matraca. ça fait penser à quoi ça Eh bien toutes les informations qu'on reçoit, disons, par rapport à l'internet. Hein. On ne parle pas euh, du côté spirituel, parce que si, vous... là je vous ai dit, on ne va pas parler de ça parce que c'est une carte qui est très riche en spiritualité et je ne pas en parler ici. Alors, mais par contre, au point de vue information, euh, internaute, tout ce qui se passe, disons, communication, en voyage, en, voyez, il est sur un chariot. Donc, c'est vraiment un va-et-vient, il y a un mouvement incessant, autant sur Terre, là, sur des eaux également, et dans le ciel. On ne peut pas... Euh, dire que c'est plus ça qu'autre chose il y a toujours disons la personne elle est toujours en mouvement où elle, elle fait des transactions, des choses comme ça à petite échelle comme elle peut le faire à grande ou comme elle peut recevoir des nouvelles et tout, bref c'est la carte de informe-toi informe-toi bien parce que des milliers d'informations vont arriver sur toi, vont se répandre sur terre et ça va être un petit peu comme nos poubelles vous savez, on ne sait plus quoi en faire maintenant. Alors c'est bien joli ça, mais à un moment donné, cette carte, elle te dit, là, il faut que tu, toi-même, quelque part, tu te prennes en main, quelque part, pour pouvoir euh, vraiment euh, faire le tri dans tes affaires. Alors pourquoi, en définitive, les deux chevaux étaient très, très importants, en dehors du fait que euh, bah, ça, ça désignait, disons, euh, les, les jumeaux Dans un premier temps... On sait que c'est les jumeaux, donc on fixe le signe des jumeaux. Ok, ça c'est une chose. Ensuite, on reprend euh, les, les, les chevaux. Voilà, et si je voulais dire un cheval, est, euh, rouge et bleu, et puis il y a le cheval qui arrivait, ça ne pouvait, pouvait pas aller. Hein? Et on s'aperçoit que le bleu. Euh, voilà, il est comme euh, les, les barres du bleu du fond et que le rouge, il est devant. Et on peut s'apercevoir qu que tout simplement, ça reprend, vous voyez, le symbole des signes du Gémeaux au cas où tu ne l'aurais pas vu, tu n'aurais pas compris le truc. Alors on tenait un symbole qui est caché. <rire> Mais on fait ça, aux gosses, hein, quand ils sont tout petits. Tiens, cherche la fraise dans ce dessin, ou etc. On est habitué quand même à faire ce genre d'effort. Hein. Hein? Voilà. Et ça, on découvre qu'effectivement, ce signe des jumeaux et que c'est des jumeaux. Et quoi donc encore que, Je vais vous le dire tout de suite. Un cheval, ça s'appelle Sousse. Mais on s'en fiche de ça. Je vous le dis juste. Euh, pour vous dire qu'on va le traduire en numérique. Ça fait 666. Six, six, six. En numérique, ça fait 666. D'accord Il y en a deux. Ça fait à nouveau 666. Mais il ne faut pas croire. On nous dit bien ici, au fond. Attention L'un est dans l'autre. C'est-à-dire que le mal est dans le bien. Eh bien, quand une information, elle arrive, ça, il peut y avoir, disons, vraiment une grande vérité à l'intérieur, mais... Euh, qui est caché par un genou, comme ici par exemple, voilà, c'est caché, ou alors, disons, des informations qui sont complètement euh, hallucinantes et qui sont carrément fausses, et comme elles viennent, disons, de tel ou tel site, ou ceci ou cela, ou de telle personne, on n'ira même pas euh, le, le contredire, parce que ce n'est pas possible, quoi, euh, on ne peut pas, euh, voilà. Mais non, maintenant, euh, de façon systématique, faut pas croire il y en a qui vont, euh, disons, euh, défendre, disons, leur truc, mais comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez, et ils, ou ils vont refuser, comment on va dire, l'obstacle, et ils voudront, disons, affirmer euh, leur vérité. Alors, là, de, avec les Gémeaux, il n'y a pas de vérité. Hein. « T'as la tienne, c'est bien, continue, moi, de toute façon, ce que j'ai envie », c'est pas comme euh, qu'on me roule, c'est tout. Et, et à part ça, le, le Gémeaux, il s'en fiche complètement, hein. Et lui, il ne va pas cesser de convaincre, hein, d'une certaine façon. Voilà, donc c'est le signe où, qui te dit, moi, allez, on avance, la modernité, c'est tout, toutes ces choses-là. Alors là, je vais, j'ai tapé tout à l'heure, c'est facile, hein. Le, ça, je vous le dis. Le bonhomme qui est dessus, là, sur ce chariot, euh, c'est un chef de tribu qui s'appelle Zébulon. C'est rigolo, hein? Zébulon. Alors, Zébulon, lui, c'est le bon frangin. Voilà. Zébulon. Voilà, c'est un chef de tribu et c'est le bon frère. C'est-à-dire que lui, il s'est arrangé avec un de ses frères il lui dit « Écoute, toi, tu restes sur place et tout, t'étudies, tu t'occupes des zones de la maison, du terrain, de tout ce que tu veux. Moi, il faut que je bouge, il faut que j'aille faire de l'argent, etc., etc. » Donc, vous voyez, il y a eu un espèce d'accord, de négociation et tout le monde retrouvait son compte. Mais celui qui bouge, c'est toujours Zébulon, c'est toujours donc cette carte, hein. d'accord Ensuite, je vais vous sortir... Ah oui, je n'ai pas terminé avec Sousse Ah, ah oui donc, c'est tout mélangé, hein, euh, c'est tout, tout mélangé, le, le bon et le mauvais. Alors, je, je vais juste un tout petit peu resserrer le plan, regardez, alors, ce qui fait que ça fait 666, 666, et je les ai mélangés pour que vous compreniez qu'il n'y a, a, a pas un truc qui est complètement bon, il n'y a pas un truc qui est complètement mauvais, et que c'est, euh, disons, cet arcane, elle te dit, mais c'est à toi, disons, de faire le tri, hein. il n'y a personne maintenant qui va faire le tri, pourquoi Pourquoi Parce que vous avez un 18, en bas ça fait 3 x 6, 18, et de l'autre côté 3 x 6, 18, à nouveau, remélanger, remélanger, chien vous voyez, c'est-à-dire que chacun, disons, doit maintenant pouvoir faire son tri. Qu'est-ce que ça fait 18 plus 18, ça fait 300, euh, 36. Alors, 36 des camps, ou les 3, 360 degrés, disons, du tour de la Terre. C'est-à-dire qu'en définitive, toutes les informations, tout ce qui se passe en, euh, sur, sur Terre, euh, c'est tout simplement qu'il y a du bon, euh, il y a du pas bon, tout simplement, et c'est à toi de faire le tri. Voilà, euh, donc c'est pas tout mauvais, c'est pas tout bon, euh, voilà, il y a un, un côté un peu de responsabilité cette carte, hein. alors naturellement, comme je vous disais, c'est une carte qui est vraiment très très gaie, et disons qu'il fait tout à fait penser au point de, de c'est-à-dire boum je tombe, et hop je rebondis, également au point d'exclamation où on fait à chaque fois Oh Oh vous voyez, hein, ce genre de choses qui amène la surprise en disant, euh, bonne surprise, et puis, oh, j'aurais pas cru. Bien. Alors là, maintenant, j'allais voir, j'ai regardé Zébulon, carrément sur, euh, sur, euh, sur Wikipédia, puis je vais vous dire, alors, euh, les, <rire> que je vous avais dit qu'il fallait regarder à l'heure actuelle, dans la matière, ce que ça voulait dire. Alors là, avec Zébulon, je vais pas me gêner, hein, parce que c'est pile poil. Alors, qu'est-ce qu que j'ai marqué J'ai marqué simplement euh, « Recherche Zébulon Pouf ». Pouf Et j'ai lancé. Et je vois « zebulon.fr et bien, figurez-vous, parle c'est un site qui parle d'optimisation informatique à e-tech. Bref, c'est tout, truc et astuce euh, pour booster votre PC. Donc, on a à fond dans l'information et dans Internet. Je continue. Ça, il faut comprendre que c'est jamais pour rien. Quand je vous disais qu'il y a sur Terre hein, euh, des informations, elles sont vraiment, même dans votre boîte, elles sont. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de, de, de, de bien écouter, et vous allez avoir des tas d'informations. Mais vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Hein, et c'est voilà. Bon, alors de l'autre côté, j'ai regardé à nouveau notre débutant. Hein, j'ai défilé simplement, sans faire euh, de plus. Hein alors là c'est euh, un ah oui une automotrice expérimentale de la SNCF ah eh ben oui à nouveau ça roule vous voyez c'est le truc à nouveau expérimentale high tech on, et le mouvement maintenant on comprend de mieux en mieux et hein? eh ben ah oui donc euh, Zébulon je vous avais dit que c'était le bon frangin lui qui, qui va à droite à gauche et tout C'était une personne qui est très généreuse Hein, qui a le, qu le cœur sur la main, voilà, et vous avez aussi, ah ben bah, le gamin, c'est plus long, le manège enchanté, Eh ben bah, oui, tout plein de surprises et de pétillances comme ça, et puis j'ai regardé, j'ai tapé également, euh, bah, le prénom, comme ça, euh, qu'allait venir, parce que j'avais envie de vous faire un truc, euh, tiens, carrément directement l'ordinateur, le truc, mais vraiment basique, ce qui se passe pour nous à l'heure actuelle on n'est plus dans les tours de manche et, et la magie de je ne sais pas trop quoi. Alors là, je vais rapporter un petit peu mon, mon, mon ordi. Qu'est-ce qu'il m'avait dit hein? Ah ouais, là, alors là, méfiez-vous, hein, parce que ça, c'est une horreur. Zébulon est un prénom masculin d'origine autre, qui signifie « dans la culture biblique ». Zébulon. Euh, il est l'un des douze frères, attendez-vous, issu de la descendance d'Isaac, fils d'Abraham et de Sarah et fondateur des douze tribus qui sont à l'origine d'Israël et s'étaient vus attribuer un territoire sur la terre promise je vous dis ça, regardez c'est le premier truc qui vient c'est le premier truc qui vient quand même quand je tape Zébulon prénom c'est quand même scandaleux parce que je parvenais, veux revenir, c'est tout faux si, c'est tout faux. Il n'y a pas un truc de juste. Bon, alors je m'en fous. <rire> je dis simplement que c'est tout à fait ça. Ce n'est pas parce qu'on tape qu'on va trouver vraiment un truc. Voilà. Il faut... Le doigt, il faut le muscler. Voilà, c'est tout. Hein? Vous avez compris, c'est ça qui veut dire le chariot. Hein? C'est toi qui mènes ta barque. Moi, j'ai fait une barque. Et là j'ai fait un espèce de fond d'œil, c'est pas pour rien, hein, avec euh, donc euh, les deux qui regardaient de côté là comme ça, hein? quelque part. Hein? Attention moi, hein? c'est pas une carte angoissante. Hein? Le, les, là, euh, les, les, les jumeaux, en général, les signes euh, euh, des jumeaux. Euh... <rire> Ils aiment voyager, puis j'aime vraiment pas se prendre la tête avec les gens, quoi. Pour eux, ils, ils kiffent trop de ça, de, de, de, de sortir et de, et de rencontrer des gens, de faire des trucs. Et ils savent bien qu'ils vont rencontrer, disons, des tas de sortes de gens qui sont complètement différents. Et ben, et puis, quand on leur dit, ben, c'est tout, c'est pas un problème. Il est où le premier, il n'y en a pas. <rire> Alors, vous voyez... Donc, voilà la petite carte de chariot. Hein. Vous avez compris, je vais vous quitter là bientôt, bientôt, bientôt. Je vous remercie avant, bien sûr, d'être toujours là. Mm -hmm. Et ma foi, euh, je pense bien à vous et je vous like. Retrouvez-moi sur mon site aussi, euh, www.com. Mm -hmm. <rire> voilà, Eh bien, euh, au revoir. Et passez, ma foi, une bonne journée. Au revoir, les amis. Je vous like, partagez, pensez à partager. Au revoir.